Aujourd'hui le véligo vient d'entrer dans la team. On va faire un rot avec le vélo en cœur de Paris. C'est parti les amis Voilà, je prends la grande route. Je suis un expert de vélo. Je laisse la voie des vélos. Pour les jeunes, pas d'anawan. Bon là je vais être obligé de prendre la voie de vélo. C'est parti. Voilà. Là on prend. Voilà. On s'arrête au feu. Je suis le premier à insulter les vélos qui s'arrêtent jamais au feu, quand même si moi je ne m'arrête pas au feu, c'est chaud, voilà. Je vais m'arrêter quelques secondes pour faire un petit réglage caméra. On s'arrête quelques secondes, histoire que je puisse euh, checker mes premiers rushs et je vous reprends dans quelques minutes. on est arrivé enfin du louvre. Ça va, là-bas, là. Attention que le bus ne m'écrase pas. Hop, hop, hop, hop, hop. Ah oui, là il y a un trou là. Est-ce que je vois il y a un trou là. Vous avez vu le trou Vous avez vu le trou là Ah oui, ça c'est danger de mort pour nous les vélos. Bon bah alors camarades ah, oui. ouais. c'est pas mal ça aussi. Ah, oui. C'est pas mal. C'est bon, Ouais, tu des bons plans Ouais, j'essaie, mais des fois le, le guidon là, il bouge donc euh, euh, la vie Ah bah là. ouais. Mais euh, la tienne, elle est pas mal. Bye. Bon, il a le GoPro 7. Bon bah, il lui manque des options. Mais c'est passé le big, big Big Boss. Ouais. Ceux qui connaissent pas la rue de vous allez voir. Voilà la rue de la Fayette. Tin, tin, tin, tin. On va tout en haut. Ah il faut que je prenne la voie du vélo. Faut que je prenne la voie du vélo. Tu vois avec ma main gauche, je suis en tant que pensée motard, je connais les codes. Voilà, hop, lui, il avance. Pas bon, là. Voilà, bus, bus. Allez, regardez, vous me voyez hein Comment je pédale la force du tigre Vous voyez hein Voilà, on y va, on y va, on y va, on y va. Il y a le bus derrière qui me colle au cul, on y va, on y va On est bon, on est bon, on est bon. Oui, le bus. Il y a là, le bus. Vous avez vu C'est parti On baisse pas le régime Trop de fait divers avec le bus On se met sur la droite, on laisse le bus nous dépasser. Ouh là là Voilà, on le laisse nous dépasser. Ouh.